Je vais vous donner les 5 éléments indispensables pour gérer parfaitement vos appartements. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même, on accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier dans des opérations extrêmement rentables. Vous m'avez sollicité pour savoir si vous deviez ou non euh, gérer votre bien par vous-même ou si vous deviez le confier à un administrateur de biens. Et je vais vous donner les cinq éléments qui vont vous permettre de prendre sereinement votre décision euh, pour celles et ceux qui souhaitent soit gérer leur bien en direct ou soit le confier. L'élément numéro 1, c'est le paiement du loyer. Que vous gériez votre bien vous-même ou que vous le donniez à un administrateur de biens, la base, ça va être de bien vérifier est-ce que votre locataire a payé, est-ce qu'il paye régulièrement et est-ce qu'il paye en début de mois on a trop tendance, parce qu'on est pris par le quotidien quand on gère son bien par soi-même, bah à vérifier que trop tardivement et on se retrouve le 8, le 9 du mois, le locataire n'a pas payé, on est déjà le 9 du mois, on le relance du temps que le virement arrive et petit à petit, on peut le risque c'est de laisser une situation complètement débordée et qu'au lieu de payer entre le 1er et le 5 du mois, bah, votre locataire se retrouve à payer le 10, puis après si vous ne surveillez pas le 12, puis après si vous ne surveillez pas le 15, le 20 et au final vous prenez un mois de décalage et on le sait c'est très compliqué si la personne n'a pas forcément euh, des gros moyens ou si elle n'a pas forcément le bon ordre des priorités euh, dans l'ordre de ses paiements, bah, que vous passiez un petit peu dernier dans le paiement des créanciers euh, si vous ne surveillez pas. Donc la qualité ou le besoin numéro 1 pour vous ou pour l'administrateur de biens, ça va être de vérifier le bon paiement du loyer entre le 1er et le 5 et de ne jamais se laisser déborder, de tout de suite relancer le locataire parce que s'il voit que la situation est gérée, qu'il y a quelqu'un derrière qui attend le paiement, et ben vous serez premier dans la liste des créanciers plutôt que d'être dernier si vous ne surveillez pas. Le facteur numéro 2 à prendre en compte, c'est le bon entretien de votre appartement. On part du principe, donc votre locataire, et c'est la grande, grande, grande majorité des cas en France, hein, bien entendu, paye le loyer, que tout va bien. Euh, que ce soit votre administrateur de biens ou vous, ce qui est important, c'est sur l'entretien du logement c'est-à-dire de ne pas se retrouver à, en fin de bail avec un locataire qui vous dit qu'il y a 15 éléments qui ne fonctionnent pas et où c'est la panique parce qu'il est sur le départ et on rentre dans une zone de frottement et de tension importante sur le dépôt de garantie. Le but du jeu c'est dès le départ de lui dire euh, si quelque chose euh, est cassé et même si c'est toi et que tu n'as pas fait exprès, bah, c'est important de le communiquer, de me le dire de façon à ce que si tu souhaites le remplacer euh, et que tu ne trouves pas l'élément identique, bah, je puisse te communiquer la référence ou je puisse te communiquer euh, quel élément tu peux remplacer de manière à ne pas laisser déborder une situation et à ce que le logement soit entretenu. Donc ça implique du temps parce que ça implique de maintenir bien sûr un dialogue et de maintenir une cohésion avec votre locataire de manière à prendre la température, à savoir si le logement est bien entretenu et si tout va bien. L'élément numéro 3, c'est la partie administrative votre locataire quand il entre dans l'appartement il a des droits euh, il a le droit d'avoir une quittance à la fin du mois et bon nombre de particuliers quand ils gèrent le logement ne délivrent for pas forcément de quittance euh, il peut aussi vouloir prétendre à la CAF il y a un certain nombre de documents euh, à signer donc c'est important parce que c'est ce qui va peut-être aussi lui permettre de subvenir euh, au loyer puisque ça va potentiellement l'aider si c'était un étudiant euh, ou un jeune actif qui pouvait euh, y prétendent euh, ça permet aussi de conserver un lien avec votre locataire en lui envoyant électroniquement euh, ou par courrier euh, quittance, plutôt que de dire bon bah c'est pas forcément euh, euh, nécessaire et s'il me l'a pas demandé je le fais pas parce que du coup euh, ça va vous couper le lien avec votre locataire le but c'est quand même toujours de conserver une excellente relation et bien entendu de répondre à vos obligations légales en tant que bailleur. Le point numéro 4 c'est la partie financière au delà du paiement du loyer. Suivant comment le bail est contractualisé, chaque année à date anniversaire vous avez la possibilité de revaloriser le loyer, de l'augmenter un petit peu selon un indice INSEE. Même résultat sur la partie charge de copropriété. Si vous n'êtes pas forfaitisé, si votre bail est signé en provision pour charges, bah vous avez le devoir de faire la régularisation. D'ailleurs dans un sens euh, comme dans un autre mais généralement euh, les charges vont en augmentant un petit peu et du coup vous allez pouvoir aussi récupérer un petit peu d'argent en faisant la régularisation de charges. C'est important que ce soit fait une fois par an et que ce soit suivi parce que bon nombre de propriétaires particuliers font la régularisation de charges généralement à la fin comme leur, quand leur locataire s'en va et du coup ils essaient de le faire aussi sur plusieurs années parce qu'ils l'ont des fois pas faite et du coup on arrive avec un montant qui peut être important et comme ça n'aura pas été suivi ce sera compliqué à ce moment là et ce sera une zone de conflit de l'expliquer à votre locataire donc c'est dommage de pas aller chercher de l'argent quand il y en a et quand légalement il vous le doit que ce soit sur la revalorisation du loyer avec l'indice INSEE ou que ce soit par une régularisation de charges à la fin de chaque année et enfin le cinquième et dernier point à prendre en compte c'est le temps c'est la variable temps est ce que vous avez envie euh, de le faire combien d'appartements vous détenez parce qu'après ça se cumule euh, par appartement euh, Et est-ce que vous avez la, la, la compétence de le faire euh, pour répondre à toutes les obligations envers votre locataire et je pense que c'est à prendre en ligne de compte sur l'intégralité euh, de ces éléments parce que si sur un lot de copropriété, bah, ça peut paraître simple. Euh, on accompagne chez investissement locatif euh, des propriétaires et des investisseurs toute l'année à se constituer un patrimoine immobilier important et quand c'est valable et on se dit c'est gérable sur un appartement, ça peut rapidement devenir ingérable sur plusieurs appartements et encore plus quand vous êtes à distance. Donc je suis persuadé que ces cinq éléments vous aideront pour savoir si vous êtes en mesure de gérer ou pas votre bien et de gérer la relation avec votre locataire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et pour débuter une opération rentable pour vous chez Investissement Locatif.